On peut commencer Oui. Donc, rebonjour à tous et merci d'être restés encore pour cette deuxième table ronde. Nous sommes très heureux d'accueillir Oseine Wade, ex-secrétaire général de la Biennale de Dakar, commissaire d'exposition et qui a une activité très intense hein, euh, sur le continent africain. Et évidemment pour discuter avec Barthélemy Togo plus du côté donc de l'Afrique, des frontières, des artistes, du rapport de, de, de Barthélemy aux, aux artistes africains. Donc euh, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci Barthélemy. Merci beaucoup. Euh, vous me permettrez d'abord de remercier Emmanuel pour son invitation. Euh, et vous dire combien je suis heureux euh, de me retrouver ici. Euh, en février, j'étais de passage à Barcelone sur l'invitation euh, de la royale euh, cercle artistique avec Yasmina Yahui et Johan, avec qui on était en train de travailler sur un autre projet sur Picasso, euh, un projet sur lequel nous continuons à travailler et qui prend, qui prend forme. Et c'est à cette occasion-là que, de passage ici, je suis tombé sur l'annonce la présence de mon ami Barthélémy Togo ici au mois de septembre. Je crois que j'ai été le premier à lui envoyer l'affiche qui avait été déjà installée au niveau de, cette, de ce bel espace. C'était pour moi beaucoup de fierté de savoir que Barthélémy allait présenter une exposition au Musée Picasso euh, je dois dire qu'à ma qualité d'ancien secrétaire général de la Biennale, euh, que j'ai quitté il y a plusieurs années de cela, euh, parce que je suis en ce moment-là euh, en exercice au niveau du nouveau musée de civilisation noire de Dakar, euh, Barthélémy était déjà présent à la Biennale de Dakar, en 1998 déjà, ensuite en 2000. Mais il est revenu plusieurs fois. Je crois que c'est l'un des artistes africains qui a été le plus régulier à la Biennale de l'art africain contemporain. Et sa dernière présence à la Biennale de Dakar, c'était cette année où il, est, où il a été invité pour faire une œuvre euh, dans un espace ouvert euh, en hommage à Rosa Parks. Mais Barthélémy, c'est quelqu'un que je retrouve également un peu partout, que ce soit à Paris à Bruxelles, dans un espace qui maintenant est fermé, je ne sais pas s'il s'en souvient, camouflage, que j'ai retrouvé à Casablanca, dans le cadre de euh, euh, Raconte-moi ton, ton rêve, euh, qui était une exposition itinérante, conçue par des Africains et qui avait l'ambition de faire circuler cette exposition-là à travers l'Afrique. Après Casablanca, la deuxième étape était Dakar, où je l'ai retrouvé. Troisième étape, Abidjan, puis est revenu et puis est arrivé la Covid. Mais Barthélémy, c'est quelqu'un qui ne s'intéresse pas simplement au capital et qui répond aux invitations partout en Afrique. Et c'est ainsi qu'on s'est retrouvé à Saint-Louis, il y a quelques années, sur un projet initié par un opérateur Saint-Louisien. On s'est retrouvé à Ségou également. C'est-à-dire que nos rencontres sont plurielles, dans des espaces différents, et qui nous permet aussi de traverser des frontières, de faire des rencontres avec d'autres artistes africains. Et je pense que euh, le passage aux frontières euh, n'a pas été toujours difficile pour Parlemit Togo, même si par moment ils voient des Africains qui ont ces difficultés de passage. Parce que quitter euh, le Cameroun pour aller en Côte d'Ivoire, quitter la Côte d'Ivoire pour venir en France, quitter la France pour aller à Düsseldorf, c'était aussi des passages de frontières euh, qui ont leur côté... Euh, instructifs, qui ont leur côté révélateur, mais qui ont leur côté également, euh, disons, enrichissant en termes de rencontre, en termes de renforcement des capacités, en termes de, euh, disons, de développement euh, d'une carrière professionnelle. Mais c'est vrai que ces frontières-là nous interpellent tout le temps. Euh, nous interpellent tout le temps parce que quand vous parlez de Düsseldorf, vous connaissez certainement Mansour Kanakasi qui vit en Allemagne depuis plusieurs années, et qui, parce qu'il est en Allemagne, il est justement à Berlin, que cette présence à Berlin lui rappelle très souvent que probablement c'est ici à Berlin que nous nous sommes retrouvés entre familles, séparées des deux côtés de la frontière. Et qui pose la question véritablement de l'unité des peuples, qui pose en d'autres termes la question de l'unité africaine qui est à reconstruire et qui fait peut-être euh, l'objet de préoccupations euh, à la fois politique, mais aussi culturelle Et parce que la Biennale de Dakar a voulu également, à sa manière, euh, disons, euh, faire sauter les barrières, que s'est ouverte à tout le continent africain, et cela crée, euh, après plusieurs éditions, euh, une sorte de communauté, une sorte de famille d'artistes. Et de ces familles d'artistes, euh, nous avons constaté que Barthélémy Togo a quand même des relations assez particulières avec certains d'entre eux. Je pense certainement à ceux qu'il a connus à Abidjan et qu'il a retrouvés à Düsseldorf comme James Kokobi. Je pense également à cette rencontre avec Solicité, qui a été véritablement euh, un complice d'un point de vue artistique avec Bathiy Mittoba, avec qui il a réalisé beaucoup de performances, beaucoup de projets collectifs. Et il y en a d'autres, évidemment. Euh, et parlant de Solicité, justement, qui fait partie peut-être des artistes que tu as connus un peu plus tard, mais qui semble être l'un des artistes les plus proches. Euh, les expériences que vous avez menées ensemble euh, a été certainement enrichissante pour, euh, pour l'un et pour l'autre. Mais cette proximité, comment vous l'expliquez avec celui précisément C'est une histoire euh, euh, très saisissante parce que celui est de ma génération et je le découvre à mes débuts, en 1998, à la Biennale de Dakar. Et il sort fraîchement de l'École des Beaux-Arts de Dakar et, et je sors de l'École des Beaux-Arts d'Abidjan de, et se lie directement une amitié euh, de jeunesse et aussi de travail, puisqu'il est un peintre euh, coloré et, et moi aussi je, je, je, je ne jure que par la peinture à ses débuts et donc on devient très proche on s'écrit. et quand on fait l'exposition en 2010 mm -hmm. à la Biennale de Dakar si c'est Togo mm -hmm. au manège mm -hmm. qui était l'espace de, de l'institut français de Dakar celui-ci va au-delà de sa peinture il aborde la performance en faisant venir des chèvres <rire> à l'espace d'exposition. Et moi, je fais venir une chanteuse, cantatrice sénégalaise des quartiers chauds de Dakar, qui vient à l'Institut français au manège chanter avec moi. Je suis dans un baril de pétrole tenu debout en train de boire une bouteille d'eau en boucle. Il y a des chèvres de solliciter qui se baladent dans la biennale <rire> et solliciter les arts. Hein? <rire> et il y a une synergie d'instantané, d'action de, de, positive d'artistes d'une génération qui se crée et cela nous notre amitié. Tout à fait. Et voilà comment Sissé et moi on ne s'est plus quitté aujourd'hui mm -hmm. Et quand je, je termine la construction de Banjo Station je vais à Dakar lui dire que j'ai besoin de ses œuvres. Il me cède deux belles œuvres. Deux belles et à la veille de mon départ, plus deux œuvres, ça fait quatre œuvres que sollicissait l'Aigle à Banjoun Station. Et voilà comment on écrit notre histoire à deux. Il est d'origine sénégalaise, il vit à Paris. Euh, il vient d'être amputé d'une jambe pour un problème juste de santé mais il peut encore on est ensemble et voilà comment nos relations d'artistes ont continué à, à se, se, se préserver dans le travail on s'écrit régulièrement et il intervient régulièrement dans les expositions à Banjo Station ou même quand Banjo Station est montré à la fois au 154 à Londres où lorsque Banjo Station est invité à la galerie euh, Mario Moroner à Vienne, à Vienne, en Autriche, je lui demande des œuvres, il donne, il, il, il collabore, il est présent. Et c'est ça qui a beaucoup consolidé notre relation ensemble. Je, je suis revenu sur cette amitié parce que c'est une amitié qui m'a profondément touché, parce que c'est une amitié sincère. Euh, et c'est une amitié qui est qui, qui, qui, qui, qui, qui donnée un exemple. Euh, très souvent, l'artiste il a, il a souvent son, son parcours euh, individuel. Et il a, il a peut-être ses rencontres euh, périodiques, mais c'est momentané. Mais quand c'est une relation qui dure et qui est entretenue, euh, c'est quand même impressionnant. Cela veut dire simplement que Bartolomei Togo est quelqu'un qui certainement est présenté comme un Camerounais, mais c'est un artiste du monde. Et cette relation-là, qui est basée sur la générosité, sur la spontanéité, sur la confiance mutuelle, c'est cette même relation que je vois, par exemple, avec quelqu'un comme Freddy Simba. C'est cette même relation que j'ai vue avec, euh, avec euh, euh, j'allais dire, Barthélémy Togo. Et c'est ce même type de relation qui fait que, par exemple, lorsque saint lui a besoin de toi, euh, tu es venu spontanément et tu as participé de façon généreuse euh, au projet pour lequel tu as été invité. Mais tu es aussi quelqu'un qui circule à travers le monde, euh, qui est présent dans plusieurs biennales à travers le monde. Venise a été un point de départ certainement extrêmement important. La rencontre avec hans Ulrich Oblis également a été une rencontre déterminante. Mais il y a très certainement d'autres artistes avec lesquels tu as ce type de relations-là qui ne sont pas forcément établies en Afrique, mais peut-être un peu partout dans le monde. Oui, qui, par exemple, j'ai une relation professionnelle très forte avec, avec Orlan, qui m'a rencontré comme jeune étudiant mmh. à l'école des beaux-arts de Grenoble et qui m'invite dans son atelier à Ivry-sur-Seine, à Paris, et, et, et est prête à m'accompagner dans mon installation dans Paris et l'Île-de-France. Et ça, ça m'a beaucoup touché. Parce que je venais euh, de l'intérieur de la province, et je me disais que l'Île-de-France et Paris ne devraient pas être faciles. Et j'ai eu des personnes comme elle qui m'ont... Aider à m'installer à Paris. Et là, ça a été aussi une très bonne relation. Je crois que... Je ne me suis pas fait tout seul. Je me suis fait avec des gens qui, qui, qui ont su à quel moment euh, s'entourer de moi, ou que je puisse m'entourer d'eux. Et ça a été une chance pour moi. Je, je ne veux pas dire que je me suis fait tout seul. Pas du tout. Euh, euh, j'ai rencontré Subot Gupta en 2003 à la Biennale de, de, de La Havane et on a beaucoup échangé puis Subote il est rentré en Inde et on a gardé des très bons liens et ça ça m'a aussi marqué vous voyez Et comme Carlos Garreko hein, qui est de la qui est de qui est de La Havane on ne, en, on ne se sépare plus jusqu'aujourd'hui il est à la galerie continue je suis chez, chez Long, mais Carlos et moi on est toujours euh, ensemble mm. je crois que c'est quelque chose qui, qui, qui manque un peu dans la vie artistique contemporaine aujourd'hui je ne dis pas qu'on est d'une vieille génération de 1930 mais je trouve que de plus en plus ça manque parce que les relations que j'ai pu tisser il y a 20 Cinq ans, ce sont ces relations que j'ai gardées. Oui. Peut-être parce que c'était ma génération, mais il y a dix ans et il y a cinq ans, je n'ai plus tissé des relations pareilles. Même sortir à Paris, je ne sors plus depuis dix ans. Je suis comme si j'avais des œillères dans mon atelier, où j'entends dans mon atelier, je fais <rire> huit jours au cinquième étage, sans descendre et je vais rarement dans des expositions pour rencontrer des nouvelles personnes. Mmh. Je mène une vie plus en autarcie, mais ce que j'ai bâti il y a 20 ans a été pour moi quelque chose de très constructif, parce que ça me permet aujourd'hui d'échanger encore avec ces gens-là, mmh. parce qu'on a tissé des bonnes relations. Et... et quand j'ai quelques occasions d'aller dans des écoles des beaux-arts ou lorsque j'ai une conférence je n'hésite pas à dire aux jeunes que lorsqu'ils sont dans une école c'est le meilleur moment de se parler de se voir de demander à l'autre qu'est-ce que tu penses de mon travail et d'être plus objectif et plus ouvert parce qu'après on se retrouve seul dans son atelier. Oui. Et parfois, on a des difficultés. Et on n'a plus quelqu'un pour nous dire, je pense qu'il y a trop de bleu là. Ou je pense que euh, euh, il faudrait mettre plus de joie de ce côté. Et on fonce comme si on avait des yeux. Et parfois on va dans un sens qui peut ne pas être aussi un bon sens. Et c'est bien qu'on qu ait de la visite dans nos ateliers. Et à ce moment, chaque artiste est déjà dans son atelier. Et donc, quand on est étudiant, on est dans une salle de classe, dans un atelier. Et il ne faut pas hésiter à faire parler le voisin qui est installé à côté. Qu'est-ce que tu en penses Et c'est ça que je, je prône beaucoup lorsque je suis dans une école avec les jeunes artistes parce que c'est capital cette ouverture dont tu parles et ces liens qui a construit pendant qu'on est déjà dans l'école mm -hmm. euh, est quelque chose d'extrêmement important et c'est peut-être la raison pour laquelle lorsque euh, il y a quelques mois euh, l'on a pensé euh, faire hommage à un artiste du Bénin que tu connais bien, Ludovic Fadero qui lui-même a insisté pour que il ne fasse pas cet hommage-là seul et qu'il soit entouré euh, d'amis proches. Mmh. Il a pensé à Blaï Konate, il a pensé à Kisiriki du Burkina Faso, mais il a aussi pensé à Barthélémy Togo. Comment tu, tu, euh, tu reçois cette, cette attention C'est une, une belle invitation parce que Faydaïro se souvient de nos moments passés à Ségou, au Mali. Yes. C'est pas chez moi, mm -hmm. c'est au Mali, où on rencontre le sculpteur Dolo exact. qui a travaillé avec Miquel Barcelo, oui. Oui. qui vient de mourir. Et on discute avec Dolo au quotidien. Maintenant, Dolo est mort il y a combien de jours Il y a même pas un mois. Il y a, il y a quelques deux, trois semaines. Oui, oui. Et ça, ça nous touche parce qu'on pense à nos moments passés à Ségou. Et quand Faydaïro nous invite à Cotonou, c'est pour penser à ces moments-là. Mm -hmm. Et je crois que dans la vie des artistes, l'amitié est quelque chose de passionnant. Et je crois que dans cette voie-là, Androna peut mieux nous parler de la relation que Picasso a eue avec ses amis aussi dans l'histoire de l'art Absolument, tout à, mmh. tout à fait des amitiés euh, durables comme avec Braque par exemple au moment du cubisme, mmh. mmh. une amitié qui a duré jusqu'à la fin de, de sa vie mais moi je bien revenir quand même à toi Barthélémy mmh. Et c'est la notion d'amitié et de générosité qui te caractérise, parce que vous avez parlé un peu tout à l'heure de Banjo Station, mais j'aimerais bien qu'on revienne. Oui. C'est vraiment euh, les lieux euh, d'hospitalité, pour moi, j'ai dit radical, parce que c'est vraiment sur ces concepts-là que Banjo Station a été créé. Et euh, il y a. Un... L'œuvre de ta vie est là dans le sens où, autour de Banjun Station, on peut, après, euh, se, euh, se promener, sortir de là, comme avec des lianes qui nous amènent dans d'autres endroits. Et euh, j'aimerais donner un exemple euh, très récent. Euh, Peut-être que je te laisserai le raconter toi-même. Mais tu, tu n'oses pas mettre en avant, en fait, tout ce que tu fais. Donc, je préfère le dire. Vas -y, vas -y. Euh, que tu as été invité euh, à Nantes au musée, donc au château des Ducs de Bretagne, euh, qui organise une biennale tous les deux, tous, oui, tous les deux ans, une biennale euh, appelée Expression décoloniale, donc qui invite un seul artiste à intervenir dans les salles du musée avec des œuvres. Euh, et, et, et toi, évidemment, tu, tu, tu as accepté... Euh, et il y avait quelque chose qui dérangeait, tu en parlais tout le temps, comment faire, comment est-ce qu'on peut dire à Christelle Gualdé, la directrice, que c'est une biennale d'une personne, mais moi j'ai envie d'inviter des jeunes artistes à exposer avec moi, à leur donner de l'espace dans, dans ces musées, etc. Donc tu, vou tu voulais le faire très profondément, mais tu n'osais pas trop comment le, comment le présenter, le... le, le tu l'as fait. Euh, ça a été accueilli avec une, avec beaucoup de, de joie par par la directrice et. Euh c'est la première fois, en fait, que le concept va changer et que Barthélémy Toko va inviter encore six artistes hein, qui vont exposer dans les châteaux. Et donc, j'aimerais bien que tu nous parles justement de ton rapport avec ces jeunes artistes que parfois, euh, très souvent au Cameroun, parce que c'est là où tu vis, euh, tu les incites, tu les aides, tu, tu, tu les associes à ton nom. C'est-à-dire, tu en... Tu, tu fais profiter, en fait, d'une certaine, même, je dirais, euh, facilité des de frontières pour demander des visas pour ces artistes-là, de te battre, en fait, quotidiennement, pour que ces artistes-là puissent traverser les frontières. Et ça, pour moi, c'est une très grande leçon de générosité, mmh. euh, donc, euh, et qui, je, je dirais, exprime de façon profonde et fondamentale euh, la question politique euh, au sens le plus noble du, du terme euh, qui caractérise ton travail. Donc... C'est une situation, une situation que je fais sans trop réfléchir. Pourquoi Parce que le milieu de l'art est très compliqué, surtout pour les jeunes artistes. Mais je ne pense pas que seulement aux jeunes artistes. Je pense aussi aux artistes de ma génération et même de la génération au-dessus de moi que lorsqu'on a eu une occasion comme celle que j'ai eue de découvrir le musée d'histoire de, de la ville de Nantes Nantes qui est une ville placée sur l'Atlantique mmh. qui a eu son essor grâce à l'esclavage et au commerce triangulaire et qui a créé qui a installé ce musée de l'histoire qu'on m'a fait visiter il y a un an. Et j'ai découvert un musée gigantesque, énorme, qui a une biennale qui est très spéciale dans le monde. Une biennale qui n'invite qu'un seul artiste. La première édition a eu lieu, il y a eu trois éditions déjà. Première édition, okay. il y a eu deux éditions déjà. Ils ont invité un artiste du Congo. Morija Kitengue. Maurice -ja Kitenge qui vit au... au... Canada. Au Canada. Au Canada. Ouais, ouais. La deuxième édition, il y a deux ans, on a invité Romuald à zoomer. Et la troisième édition, c'est moi, un seul artiste, pour tout cet espace du musée dans la ville de Nantes, qui a des gigantesques châteaux pour l'histoire de la ville de Nantes. Et je me suis dit, pour l'histoire de la ville de Nantes, avec ce que la ville de Nantes a fait dans l'esclavage, dans la colonisation, dans le commerce triangulaire, il est inadmissible que j'y aille tout seul là-dedans. Il faudrait que je puisse associer des amis artistes pour s'associer et parler de ce qu'ils ressentent sur ce qui s'est passé ou sur ce qu'ils ont entendu, même s'ils sont issus des pays d'où sont partis des immigrés ou des esclaves. C'est comme ça que j'ai pensé déjà à Jean-François bouclé qui a travaillé sur le code noir. Mmh. Quand j'ai visité le musée de l'histoire de la ville de Nantes, j'ai vu le code noir de Napoléon. Ah, de, de qui euh, Colbert. Le Colbert. Le Colbert, le code noir de Colbert. Il faut beaucoup m'aider quand je oui, parle oui, parce que oui, je, oui. Je, je commets tellement de pas oui, vu. Oui, oui, oui. Il y a eu le Code Noir qui a été écrit par Colbert et Jean-François Bouclé, de ma génération, on a presque le même âge, je suis, ton, je suis son aîné de deux ans, a travailler sur le Code Noir. Je ne peux pas aller à la Biennale de Lyon, à la Biennale de, de, Nantes. de, de, Nantes. de Nantes, en laissant des artistes comme Jean-François Bouclé. Et il faut associer des jeunes artistes du Congo, dans la région de Kitanga à cette biennale, il faut inviter l'Haïtien euh, comment il s'appelle encore l'Haïtien qui fait la peinture mmh. j'oublie son nom, ça m'échappe il faut l'inviter dans une exposition donc j'ai fait une proposition à la directrice du musée de Nantes que j'aimerais inviter au moins six artistes issus de cette histoire de ces histoires de la colonisation et de la traite négrière ou ceux qui sont de la diaspora ou des îles ou de la Colombie. Et elle a trouvé cette idée géniale et je n'irai pas seul à la Biennale de, de Nantes. Et j'irai avec d'autres artistes parce que certains artistes, dès qu'ils ont eu une exposition, c'est un trophée de, de guerre ou de lion, c'est une victoire et je vais aller seul dans mon expo, je pense que les artistes doivent mettre cette générosité aussi de, de s'associer, surtout quand il, quand il en faut, un projet comme celui-là, je ne peux pas aller tout seul, même si j'ai des œuvres qui parlent de cette histoire, et je veux m'associer de d'autres... Oui, c'est donc une envie très spontanée de, de s'associer aux autres artistes et d'où aussi cette histoire d'avoir créé banjoon station de faire des autres des choses avec d'autres artistes et je crois que c'est ça qui, qui qui est quelque chose de plus motivant socialement et, et personnel aussi ça me ça m'émeut beaucoup de, de, de participer avec des confrères dans des projets artistiques euh, et de faire aussi de Banjo Station un lieu en fait, d'accueil, d'hospitalité, pas que pour les artistes, mais pour la communauté locale. Oui. Donc il faut rappeler que Banjo Station est un lieu euh, qui est investi parfois par des gens pour faire une veillée funéraire, pour célébrer euh, un événement important. Euh, pour que l'orphelinat qui est à côté puisse avoir accès à, à certaines... Euh, Parce certaines... que l'art contemporain n'est pas voilà. euh, acceptable par tout le monde. Et comment faire fonctionner un lieu d'art contemporain dans une zone... zone... Euh, comment on dit Rural, euh, Éloignée. Euh, Rural. Rurale. Ouais. Comment dans une zone rurale on peut faire fonctionner la... Et donc, il faut s'inspirer de la culture locale et de ce que les gens aiment. Et faire venir cela dans le musée d'art contemporain. Vous imaginez que la culture du Marais, du Marais à Paris est une, est une population, on dit... Local proche de Banjou Station. Et ces gens-là aiment faire des funérailles. Imaginez que les gens du Marais aiment faire des funérailles. Et que ces funérailles, on expose le corps à la maison et on doit veiller autour du corps pendant deux jours, trois jours. Et nous, à Banjou Station, on fait des funérailles à Banjo Station. <rire> Donc, le fait d'avoir créé Banjou Station dans une zone rurale n'était pas sur une copie comment fonctionne le palais de Tokyo Absolument. n'était pas dans une copie de comment fonctionne le centre Georges Pompidou ou la fondation Louis Vuitton c'est un fonctionnement typique copié pour la communauté locale de ce, ce peuple qui est là, on fait des mariages à Banjo Station parce que les gens aiment faire les mariages en public avec des frères, avec des amis et ça permet à ce moment de faire venir les gens de ce quartier dans ce, ce lieu d'art contemporain sinon ils vont regarder le musée d'art contemporain avec distance ça c'est un lieu fait pour les blancs c'est pour les blancs les blancs de l'ambassade d'Espagne à Yaoundé, à la capitale c'est eux qui viennent là-bas les gens de l'ambassade de France, eux qui viennent là-bas. Et eux, tout autour de Banjo Station, n'y vont pas, parce que c'est pas pour eux. Et donc, donc j'ai dit, il faut s'inspirer de ce qu'ils aiment. Ils aiment faire des funérailles, il faut faire des funérailles à Banjo Station. Ils aiment les mariages, les célébrations de naissance. Il faut célébrer les naissances à Banjo Station. Et, et l'agriculture. D'où le fait d'avoir créé aussi nos, plans, nos propres plantations. Mmh. Le, la tête moderne n'a pas une plantation de, de, de, de, de, de patates non. derrière la tête moderne, <rire> vous voyez Et c'est ce que j'ai voulu faire pour, euh, pour garder cette relation proche avec la communauté locale. Est-ce que je peux rajouter un, un souvenir personnel Oui, puisque avant. vous avez été deux fois. Deux fois, mais avant de venir à Banjoun... On euh, préparait les voyages, Barthélemy m'a dit « mais surtout, tu as droit à deux grandes valises, ne prends pas la petite valise avec trois vêtements pour les trois jours que tu viens ». Il faut remplir tes deux valises de et 23 J'ai vraiment la chaleur de poule, Barthélemy ouais. parce que j'étais dans ton atelier et tu voulais me montrer comment il fallait faire. Tu, tu as ouvert ta valise et tu me disais « voilà, ça ». Tu n'as pas besoin, ou alors il est usé, ou alors des vieilles chaussures, surtout des vieilles chaussures. Tu mets dans la valise. Voilà comment je fais quand je viens en Afrique. Tu mets dans la valise, tu remplis les deux valises. Euh, Et tu les pèses 23 kilos. 23 kilos. Et tu viens avec des choses. Tu ne viens pas avec euh, 17 kilos. Non. En France, te, te donne deux valises de Il 23, faut les remplir. Choix, il faut remplir. Parce que tout ce que tu laisses ici. Je ne dis pas qu'il faut transporter la poubelle là-bas. Non. non, non. non. Mais les chaussures que tu ne portes plus, <coughs> il faut les mettre là-dedans. L'ordinateur que tu n'utilises plus, il y a des réparateurs. Il y a les universitaires qui n'ont pas d'ordinateur. On va reparer et un professeur aura, aura droit à un, à un ordinateur. Les chaussures... Euh... Et, mais, mais surtout, après, il faut dire quand même que toutes ces choses... Tu les distribues aux gens du village. Donc, oui. c'est ça aussi qui est. Il y a cette dimension sociale dans ce travail, dans le, le travail que tu fais, mais aussi dans ton action sur place à Banjoun, qui est absolument pour moi fondamentale et qui rigue tout ton travail euh, par ailleurs. Merci. C'est moi. <rire> hmm moi je terminerai simplement par euh, euh, euh, disons tout, tout, tout ce travail sur la vie et la mort sur, sur la vie et la mort ah, la vie et la mort oui mmh. parce que c'est quand même assez présent dans, dans ce travail mmh. c'est quoi le le propos, propos c'est juste que la mort fait partie de, de la vie mmh. comme la vie fait partie de la mort et j'ai perdu mon père, à la, il est mort à 51 ans. <rire> vous voyez comment l'expérience de vie en Afrique est, est, est trop, trop, trop, trop bas. C'est-à-dire quoi Moi, j'ai 55 ans aujourd'hui. Je suis devant vous. Peut-être parce que j'ai vécu 30 ans en Occident. Ou ce que, entre guillemets, euh, les conditions de vie que j'ai eues ici m'ont favorisé l'occasion d'être encore en vie à cet âge-ci, par rapport peut-être en Afrique où j'aurais eu mille crises de paludisme <rire> au quotidien, ou, ou d'autres incidents, je ne sais plus, mais la. Mon père est mort à 51 ans. Et, et quand tu perds des gens que tu aimes très jeunes, ça te marque. Mm. Et, et on a vécu avec, j'ai vécu avec cette force de ce qu'est la mort. Mm. Et, et on n'accepte pas que les gens partent en Afrique. On n'accepte pas. D'où on expose le mort, le mort pendant longtemps à la maison, on l'accompagne. Et maintenant, il y a des morgues qui se sont créées à l'espace de 20 ans. Il y a des morgues qui se sont créées partout. Donc, j'ai l'impression même que les gens mettent des, des, des, des, des, des, des, des morts. À la morgue pour retarder leur départ mmh. parce que on ne reste pas deux semaines à la morgue on reste un mois mmh. pour préparer mmh. les funérailles les funérailles comment on va l'enterrer et donc ça dure c'est des complexes c'est des choses très difficiles et quand on vit avec ça en tant qu'artiste on est obligé d'intégrer cela dans son travail autrement mmh et donc je l'intègre d'une autre manière à chaque fois que je travaille et la vie est aussi présente comme Tout vous fait. voyez mmh. à chaque fois il y a ce prolongement de liane qui, qui, qui, qui, qui se prolonge qui part d'un élément à un autre et est traversé par une feuille quand il y a la feuille ça veut dire qu'il y a de la vie mmh. la feuille c'est une forme <rire> on connaît cette forme même s'il y a des feuilles longues s'il y a des feuilles rondes, des feuilles étoilées, mais quand on voit cette forme végétale qu est, le, qu est la, la feuille, c'est une célébration de la vie. Et au-dessus des crânes que je dessine, mm -hmm. qui est la mort, sort du nez du crâne parfois, <rire> la végétation, Tout fait. sort de la, de la bouche vie. ou de la tête du, du crâne, <rire> ouais. encore la, ah ouais. végétation la végétation pour à chaque fois dire que les deux font, font partie d'un seul élément mm. font partie ensemble, sont ensemble voilà comment dans mon travail à chaque fois je célèbre ces éléments mm. euh, même la beauté même la violence aussi mm. il y a la violence avec ces corps amputés qui se termine par un prolongement d'un élément végétal. Et ça atténue, mmh. quelque part, la, la douleur. douleur. Il y a une manière de relativer mmh. ces, ces douleurs euh, par des apparitions d'éléments de, végétals mmh. qui m'aident beaucoup, à chaque fois, euh, dans, dans mon travail. Et c'est comme ça que... J'ai cette passion aujourd'hui de célébrer hmm. les ressentis humains, hmm. comme la douleur, qui sont des ressentis universels aussi. Parce que qu'on soit chinois ou africain, quand on a une douleur et qu'on peut pleurer, on pleure, même si on, est, on a des yeux on a plus de des chinois, on pleure. Même si on est blond, suédois et quand il y a une douleur d'une fille qui, qui vous quitte mm. et qu'on peut pleurer à ce moment, on pleure ça ce sont des des, des, des, des, des ressentis mm. très universels qui n'ont pas de couleur yeah. et, et, et tout cela mm. côtoie la naissance, la renaissance, la végétation, la végétation aussi, la mort. Il y a un proverbe des pays du, du Bénin qui dit que c'est au, qu qu au, au bout de la vieille corde qu'on tisse la nouvelle corde. Au bout de la vieille corde C'est au bout de la vieille corde qu'on tisse, qu tisse la nouvelle qu on tisse. corde. Qu'on tisse la nouvelle corde la Isla nouvelle corde. Ce qui nous ramène, euh, en d'autres termes, à la question évoquée par Emmanuel au début, le temps. Le temps. Le temps. Ouais. Merci. Merci. Voilà, nous sommes à vous. Donnez-leur les questions. Oui, peut-être euh, donner la, la place aux questions aux personnes qui sont là, aux étudiants, à tout le monde. Vous avez dit avant que votre art est lié avec ce dont on a besoin. Par exemple, votre art est lié à ce dont on a besoin. Vous avez parlé des funérailles, par exemple, d'un point de vue objectif. Peut-être quelqu'un pourrait dire ou pourrait vous demander si on ne connaissait pas votre travail. Depuis... Quelle approche C'est-à-dire, ce que vous faites, euh, c'est vraiment une œuvre où quelqu'un pourrait penser que, par exemple, le fait d'organiser des funérailles à Banjun Station, c'est peut-être un peu de, du marketing. Est-ce que vous m'entendez Oui, vous m'entendez maintenant, monsieur Togo Allô, bonjour, vous m'entendez Oui, vous m'entendez maintenant Oui, alors on vous demande... Je vais essayer de résumer euh, la question. Le fait de, de faire des... Ah. Le monsieur va répéter la question. Je vais répéter la question. D'un point de vue instrumental, Lorsque quelqu'un regarde votre œuvre, vous avez dit que vous vous prenez en compte ce que les gens veulent, par exemple. Si les gens veulent euh, voir des, des, des, des gens qui sont décédés, et c'est ce que vous montrez à travers votre art, d'un point de vue instrumental, une personne qui ne connaît pas votre travail pourrait vous demander, depuis... Quel point de vue ou ce que vous faites, c'est vraiment de l'art ou si vous vous adaptez en permanence, est-ce que ce n'est pas du marketing ce que vous faites? Comment est-ce qu'on fait la différence entre art et marketing? Oh la différence entre art et marketing. Je vais vous dire que c'est une très bonne question qui montre déjà votre aspiration, art et marketing. Moi, je ne connais pas l'art et marketing. Je n'ai jamais fait l'art et marketing. C'est vous qui voyez l'art et marketing. Imaginez un seul instant, ce matin, j'ai dit que quand je voyage je quitte Grenoble pour aller à Bruxelles. On est avec des étudiants français. Tous sont blancs. Je suis le seul noir. On arrive à l'aéroport de Bruxelles. Tout le monde traverse la frontière. Et moi, on me maintient de l'autre côté pour bien étudier mon passeport. Et ça me gêne les une heure qu'on me retient. On me retient pendant une heure et tout le monde est assis là-bas, ils attendent Barthélémy Togo. Et après, on me libère. Et après, je retrouve le groupe pour qu'on continue au parc de sculpture de Middelheim. Avec une heure de retard, je visite le parc de sculpture de Middelheim n'étant plus moi-même. étant fâché, triste parce qu'on m'a retenu, parce que je suis noir, parce que mon passeport est peut-être un passeport faux. Et je vis ça. Donc, vous êtes barcelonais, vous connaissez le football, c'est un but à zéro. C'est-à-dire qu'ils m'ont marqué un but, ils m'ont gagné. C'est un but à zéro. En Afrique, on dit ça pour rigoler. Et j'encaisse ça sept fois, huit fois. Ça fait huit buts à zéro. Et je dis, il me faut faire un travail avec ses difficultés de voyager. Et je décide de faire des performances. Et c'est comme ça que taper sur Google, Barthelmy Togo Transit. Mm. Vous allez voir qu'il y a le Transit 1, Transit 2 à l'aéroport de Düsseldorf, Transit 3 à l'aéroport d'Hensinski, Transit 4 à la frontière de Lambarena, Transit 5 à la garde de Düsseldorf, Transit 6. Ainsi de suite, transit 7, transit 8. Je fais des performances parce que je vis une situation difficile. Où est le marketing là Où est le marketing Je fais mon travail parce que je ressens quelque chose direct dans mon cœur, dans ce que je vis. Et je décide de faire des transits pour parler de ce que je ressens. Et Hans, on a écrivait le nom, Hans Urlich-Obrist. Assistant de Casper Koenig, qui a créé Sculpture Project de Münster, m'invite au musée d'art moderne de la ville de Paris. Où est le marketing Est-ce que je suis l'ami de Hans-Rulus Aubry Est-ce que je suis sa femme Est-ce que je suis son copain Est-ce que je... il m'invite pour quoi Pour mon travail. Et où est le marketing là c'est mon travail et je suis au Musée d'art moderne de la ville de Paris. Et je présente pour la première fois en 1999 Transit. Et Pierre Astani qui a travaillé avec... Quelqu'un peut m'aider maintenant Pierre Astani, qui a tra... Aide -moi. Pierre Astani qui a travaillé avec... Aide-moi Armand... Le nouveau réaliste. César, Armand, Yves Klein. Yves Klein. Et voit Barthélemy Togo. Il découvre en 1999 au musée d'Armouline de, de Paris et dit qui a fait ça et, et me choisit sans me connaître pour m'amener à New York. Pierre Estanier qui a travaillé avec Armand, qui a travaillé avec, avec l'homme le... bleu là, avec Klein, Yves Klein, avec Yves Klein, Yves Klein. M'invite pour aller à New York pour Political Ecology. Où est, où est le, le, marketing. Question, quoi, le marketing là-dedans est... Donc, vous posez des questions parce que vous me voyez au musée Picasso. Vous croyez que il y a une complice. Je ne sais pas quoi. Ça, c'est une question que je dis pré, préconçue. Vous voyez, moi, je suis un artiste total qui ne qui, qui, qui fait que son art. Et après, les gens voient, ils pensent que Togo est là pour le marketing, parce qu'il est noir ou parce que... <rire> vous voyez Donc, c'est pour vous répondre très simplement qu'il faut parfois mettre de la générosité et de la clarté dans... Tous les artistes ne sont pas les mêmes. Dans notre métier que nous faisons, il y a artistes et artistes. Je vous le dis, j'ai 55 ans. Il y a artistes et artistes. Mais... So. Regardez bien. Je n'ai jamais dit que je suis un bon artiste. Mais regardez bien. Tous les travaux que je, je, je, je, je le fais, il n'y a, y a aucun calcul derrière. Aucun calcul. La Galerie Le Long est là dans la salle. Nathalie qui est là avec l'écharpe carrelée. Je n'ai pas joué pour entrer à la Galerie Le Long. Je ne sais pas ce que veut dire la Galerie Le Long. Je n'ai pas travaillé pour faire des tableaux pour entrer à la galerie le long à chaque fois j'ai fait des travaux comme je vous ai dit depuis deux jours ici parce que j'avais envie d'exprimer, de dire des choses vous avez vu ça depuis deux jours mais après j'ai commencé à dire des choses, de faire les transits un artiste qui fait des transits des performances dans les aéroports dans les frontières et après il entre avec ça au musée d'art moderne, la ville de Paris. Après, il entre avec ça, à la galerie Le Long, la galerie de tapièce la galerie de Miro. Il gère encore la succession de Miro, la galerie Le Long. Il travaille avec jean ça tout et tout. J'entre chez eux avec les transits. Les bananes de carton au sol. <rire> Où est le marketing Faut... mmh. Moi, je ne connais pas un artiste qui fait du travail pour chercher le côté marketing pour que ça m'amène à tel lieu. Je ne connais pas ça. Mmh. Moi, je... Vraiment, au Cameroun, en Afrique, avec le brevet d'études, comment c'est BEPC Comment ça dit brevet d'études primaires Du premier cycle du premier cycle brevet d'études Pre du, du premier cycle mmh. vous voyez ce que ça fait en, en Espagne quand quelqu'un avait ça je suis né en 1967 quand quelqu'un avait déjà le BEPC il était futur commissaire et quand quelqu'un avait le baccalauréat il était futur préfet préfet gouverneur ministre mais j'ai laissé tout ça j'ai laissé ça pour faire artiste. Prêt Je magnifique, non, magnifique parole Barthélemy. Je pense aux paroles d'un grand poète qui était fasciné par l'œuvre d'art. Qu'est-ce que l'art Opposer l'œuvre d'art événement, celle qui transforme la vie, à l'œuvre d'art ruban, à temps le maître linéaire, qui est peut-être du marketing en tout cas, ta réponse était très belle. On va donner une ultime euh, question à monsieur. Euh, voilà. Euh, je crois qu'il y a des problématiques euh, avec ce qu'a dit mon camarade. Et, euh, et je crois qu'il a euh, formulé la, la question. Euh, Allez en catalan pour mieux vous exprimer. <rire> Allez en catalan. Je pense que mon copain voulait, euh, voulait demander quelque chose de différent. Parce que je pense que lui, il voit l'art d'une façon instrumentale qui peut être un produit de consommation, quelque chose de marchande. Et... Pour lui, le marketing, c'est seulement cet art instrumental. Mais je pense que l'art est une action, une technique et l'œuvre d'art est une technique strictement politique. Je pense que dans l'œuvre d'art, il y a un discours qui est transmis et ce discours est présenté à un public... Qu'il faut convaincre. Moi, je poserai la question autrement. Pour moi, l'art, ce n'est pas quelque chose qu'on doit consommer, qu'on doit vendre. Mais je pense aussi qu'il faut comprendre que l'art, c'est politique, c'est une revendication. Et alors, l'art a aussi ce caractère de récit, de discours, c'est-à-dire de convaincre aussi euh, les populations qui peuvent avoir ce but de convaincre la population et que les populations puisse euh, regarder ces œuvres. Je pense que mon collègue voulait demander si vous croyez qu'à force de répéter l'œuvre, on a un peu perdu l'essence euh, sur le plan de la représentation, si on ne tient pas compte des racines de l'œuvre d'art. Je, je vous comprends, mais c'est très complexe. C'est très complexe. Parce que. L'exemple est très personnel. Très jeune, j'ai envie de faire. J'ai déjà dit et expliqué plusieurs fois que si je voulais être riche, je devais devenir commissaire de police en Afrique ou préfet. Je, je, je n'ai pas choisi ça j'ai choisi de faire de l'art, c'est-à-dire pour m'exprimer, pour être libre. Quand je n'ai pas choisi d'entrer à la galerie Le Long, je n'ai pas choisi d'entrer au musée Picasso, j'ai choisi de m'exprimer. Et je commence donc à m'exprimer, je m'exprime, je parle de mes problèmes et après, ça suit son cours. Après, après, les commissaires d'exposition s'en emparent, les directeurs des musées s'en emparent pour montrer et après, les marchands s'en emparent. Et après, gagossiens s'en emparent, tout et tout. Mais je... au départ, je veux m'exprimer. C'est ça le truc que le jeune artiste doit comprendre. Je veux m'exprimer et je m'exprime avec la, la boue, avec du papier, avec des, des, des, des, des papiers de bananes, tout et tout. Mais après, ça rentre au, au musée du Louvre. Après, ça rentre au musée euh, Bilbao, Guggenheim, tout ça. Mais je suis parti du fait, au départ, que je veux m'exprimer. et c'est pas. Mais par contre, il y a beaucoup d'artistes qui partent de début. Je vais faire des tableaux pour que euh, euh, Continua ou, ou Marianne Goodman ou où Jay Joplin me prennent. Et parfois, ils sont pas pris. Mais moi, j'ai choisi la boue, les papiers. C'est très difficile de répondre à votre question, mais moi, j'ai fait de l'art pour faire de l'art. Et après, maintenant, ça prend d'autres chemins. Et je laisse aussi s'évader. Ça prend le chemin de l'université, prend le chemin de galerie, le chemin de musée. Je ne peux pas suivre tout ça, et, et vous avez vu dans mon parcours, dans ce que j'ai montré, que j'ai juste envie de, de, de, de m'exprimer. De... Quand je quitte Paris pour aller construire Banjoun Station, est-ce que c'est pour se faire, faire de l'argent, construire un centre d'art en Afrique Eh bien, je devais ouvrir une boulangerie. Mmh. Une, pharm une, <rire> à Dakar. une pharmacie à Dakar qui s'appelle la pharmacie Guiron. <rire> pharmacie Guiron à Dakar. <rire> ou une quincaillerie. Ouais. Mais je suis allé ouvrir un projet parce que je veux que les artistes viennent. Des chorégraphes, des écrivains, des, des, des, des scientifiques, des, des, des, des ménagères, des gens qui ont des capacités ou des techniques et qui veut redonner cela aux gens. Bandjou, ce n'est pas seulement pour les artistes. Même quelqu'un qui sait faire des beignets peut dire, Barthelme, je veux venir enseigner aux gens de Banjoun comment faire des beignets. Et on lui trouve une, un atelier, on le reçoit, on le met en contact avec les femmes ou les étudiants, les élèves d'un lycée. Et leur... c'est moi, je n'ai pas pensé à faire quelque chose pour... Avoir de l'argent ou pour entrer dans un... Le... Qu'est-ce qu'il avait posé comme question euh... marketing, marketing Design quoi, là, quoi Marketing, design marketing. marketing. Voilà. Je crois qu'on peut arrêter ce débat sur ceci qui est très oui. absurde. L'œuvre d'art véritable n'est d'une nécessité, non d'un calcul, jamais. Ta réponse, toute ton œuvre, toute ta vie, cette exposition exceptionnelle, émouvante. Merci, Barthélémy Togo, d'avoir peut-être prêté à ce dialogue avec nous, mais surtout toi, avec Picasso, avec les visiteurs qu'on qu aura à Barcelone, qui seront très nombreux. Bon. Je suis très heureux et très ému d'avoir le plaisir, qu'on ait le plaisir au musée, de t'avoir avec toute ta générosité, tout ton regard et tout cette nécessité que tu as dans la création depuis ton enfance. Tu sais. Bravo, bravo. Mais je te laisse le dernier mot. Juste euh, merci au public d'être venu. Merci, Mathieu.